Bzz, bzz, bzz. Ouais, allô? Ouais. Non, là, je dormais, là. Ouais, j'ai fait un rêve chelou. Ouais, je déménageais pour aller dans un 22 mètres carrés. Ouais, n'importe quoi. Bah bon, non, je suis pas déçu, 22 mètres carrés c'est pour les bobos. Moi je suis un populo, 12 mètres carrés mon gars. Ouais, ça marche. Ok, à tout à l'heure. 12 mètres carrés de m... Mé... Coucou Tonton Coucou Jules Mais qu'est-ce que tu fais avec ce masque Ah, c'est à cause du coronavirus. Mais vous en avez pas marre tous de tomber dans le jeu des médias là Tu tu vois pas qu'on essaie de créer la panique juste pour mieux nous manipuler le, le, le coronavirus fait moins de, de, de dégâts que la grippe ou je sais pas, plein d'autres maladies. Bah allez, retire-moi ça, c'est ridicule. Bah voilà, tu es pas mieux là Ouais. Je <rire> suis obligé de le mettre depuis que ma prof a eu coronavirus malheureusement. T'as du gel hydroalcoolique <rire> <rire> Maman, il est bizarre, Cédric Villani. Il est pas bizarre, il est autiste. Ah bon Je savais pas que les autistes, ils pouvaient être maires. Pourtant, on en a pas que au gouvernement, alors pourquoi pas comme maire <rire> euh, Alors là, je peux pas te laisser dire ça. Parce que tu vois, les autistes, contrairement au gouvernement, eux, ils sont dotés d'intelligence. Oh T'as vu, papa c'est incroyable, regarde, il y a Marcel Campion qui se présente à la mairie de Paris. C'est celui qui a un grand roue Ouais, celui qu'on surnomme le roi des forains. <rire> quoi Un forain Qui se présente Mais c'est quoi son programme genre Bah genre euh, un tour de manège gratuit pour tous les parisiens <rire> Mais non euh, Si si si, et mitron qui a un mec qui a fait un super bit Ouais, et puis à la cantine pour les enfants, il y aura Barba Papa, Pomme d'Amour, Chichi, Chouchou. Euh. Mais non, mais arrête, mais c'est refait. Bah ouais. Il y aura tes clous, tes joncures, tes acropanes, tes douces sur Paris pour amuser les gens. Waouh, mais il faut qu'il soit mère lui. Je vais voter pour lui direct. Ah merde, par contre, je suis en train d'y penser là. Tu vis dans un HLM toi, non Bah ouais, et alors Eh bah prépare tes affaires, Joe. Parce qu'à partir de demain, ce sera que des caravanes, mon gajo Mais non Mais si, mon gajo Allez, ça va, aller. <cười> Joby, Joba né, nan, né, nan, nan, nan, nan. Joby, Joby, Joby, Joby, Joba Tu me dégoûtes tous ces fachos, là T'as as vu l'autre jour, aux infos, il y avait euh, Stéphane Ravier qui faisait son meeting à, à Marseille. là. Non, c'est qui Stéphane Ravier euh, Stéphane Ravier, c'est un mec du Rassemblement National qui se présente à la mairie de Marseille. Ouais. Quand il a fait son meeting, il y avait Marine Le Pen, il y avait tout le gratin des fachos du sud. Là. Ah, c'est horrible, j'ai jamais vu un tel rassemblement de racistes à Marseille. Ah bon, t'es jamais venu au Vélodrome, toi C'est pas faux. Bien... Thank you.